On pose souvent la question du client idéal euh, et on fait le travail du persona et c'est quelque chose que j'enseigne et que j'ai toujours enseigné aussi. Quel âge a votre, euh, votre persona Est-ce que c'est un homme une femme Quelle est son activité Bref, tout ce travail-là dans l'idée de pouvoir mieux trouver son persona, son client type pour pouvoir mieux euh, ne pas perdre son temps et pouvoir passer du temps avec ces gens-là qui auront beaucoup plus de chances de devenir client que de communiquer à tout le monde. Euh, mais, il y a un élément dans ce personnage là qui est clé et euh, qu'il va falloir travailler. C'est cet élément, et c'est aussi un autre angle d'attaque, C'est pas de réfléchir en tant que client idéal, mais en tant que problème idéal. Qu'est-ce que mon client, en tant que euh, futur coaché, a comme problème idéal En gros, quel est son problème urgent et important Parce que si vous arrivez à repérer son problème urgent et important, ce sera beaucoup plus facile pour vous de lui offrir une session et de lui vendre du coaching. Donc voilà, c'est un conseil rapide, mais ça peut faire toute la différence. Quel est le problème idéal euh, Une question que je pose aux gens que j'accompagne, c'est si sur les six prochains mois, vous, de, vous ne deviez accompagner qu'une seule personne, une seule, pas deux, hein, quelle est cette personne Quel serait son problème qui vous enthousiasme. Je ne sais pas si ça vous arrive, hein, quelquefois il y a des gens qui ont un type de problème et vous dites Oh, génial, quoi, moi je suis un peu comme ça. Oh, génial, je kiffe euh, entendre ce genre de problème et aider ce genre de personne. Bah, quel est ce genre de problème que votre client idéal a et que vous, vous aimez, euh, avec lequel vous aimez travailler euh, Et si vous résolvez ce cette question-là, vous comprenez quel est le problème idéal, bah vous pourrez beaucoup plus facilement aller sur les réseaux sociaux notamment ou trouver des partenaires avec qui travailler pour euh, travailler autour de cette thématique. Si par exemple quelqu'un est en exemple classique, hein, vous êtes coach en nutrition et euh, le, la personne en face a des problèmes de poids, bah, il suffit pour vous d'aller sur Facebook et dire voilà, perte de poids, perte du ventre, perte du gras, etc parce que vous avez repéré le problème idéal, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'aller chercher après euh, votre client idéal. J'espère que cette vidéo vous aide. Si vous voulez aller beaucoup, beaucoup plus loin, ce que je vous propose, c'est qu'en description, vous aurez la possibilité de euh, prendre un appel avec un membre de notre équipe où on va pouvoir vous aider plus calmement euh, et euh, plus posément dans votre... Euh, challenge du moment. Quel est votre principal challenge du moment Est-ce que ça fait des mois que vous, vous bloquez dans votre business et que vous avez besoin d'aller plus loin On sera ravis de vous aider. Donc, je vous dis euh, à très bientôt à travers le lien en dessous et vous aurez euh, soit Emmanuel, soit Sébastien en téléphone et vous allez voir, ils sont euh, vraiment très chouettes. Je vous dis à très bientôt. Ciao